Raphaël gère depuis peu une famille recomposée et sympathiquement nombreuse. Il y a Lily qui va à la danse à 15h30. Simon qui va à son rencard au cinéma à 15h45. Euh, Simon qui ne veut pas que son père l'emmène juste devant le cinéma à 15h45. Il y a les jumelles, Clémentine et Capucine qui vont à leur leçon de batterie à 16h15. Euh, le son de guitare, pardon. Elle, c'est la guitare. Même si Raphaël a du mal à jongler au quotidien entre les différents dépôts d'enfants, il n'en reste pas moins un excellent conducteur routier. La livraison de gros matériaux en temps et en heure reste un jeu d'enfant pour lui. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT.